Bienvenue. Alors, je m'appelle Annabelle Pratt, je travaille à la direction de la communication et de la presse et j'occupe le poste de chargée de projet événementiel. Donc là, c'est mon bureau qui est assez euh, représentatif de l'événementiel parce qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi. Des vieilles affiches, bandeaux pupitres. Ça donne des idées aussi pour la suite, donc euh, j'aime bien décorer euh, avec ça. Avant d'entrer au Quai d'Orsay, j'ai fait des études à Sciences Po Paris en relations internationales et sciences politiques avec un intérêt plus particulier pour la région asiatique. Quand j'ai terminé mes études je me suis renseignée sur les différentes manières d'entrer au ministère des affaires étrangères et j'ai regardé les différents concours qui étaient disponibles et celui de, de catégorie B m'a m'a particulièrement intéressée. Une fois que, que j'ai été euh, acceptée euh, au concours du, du Quai d'Orsay, on nous a présenté, durant le stage euh, d'intégration, tous les panels de métiers que les, les agents de catégorie B peuvent, euh, peuvent exercer, et c'est extrêmement varié. Même si on est ici, à Paris, on a quand même l'impression que notre rôle euh, ne s'arrête pas ici, en fait. C'est plus large que ça. On peut voir des, des personnalités assez... Euh, c'est impressionnante en fait, pour, pour toutes sortes de raisons. Et parfois, on ne s'y attend pas du tout et c'est quand même très émouvant. Par exemple, j'ai eu l'occasion de voir Oksan Sushi qui venait parler de la situation en Birmanie. Euh, voir plusieurs fois voilà, John Kerry qui vient faire une déclaration avec le ministre sur, sur la Syrie. Ce sont quand même des moments forts et, et importants. Dans, dans l'actualité internationale, mon événement préféré, en fait, ce sont les journées du patrimoine. Quand l'événement a lieu, c'est vraiment toujours un week-end vraiment, vraiment très, très sympa, voire magique, parce que les, les gens sont là, posent des questions, sont intéressés. Les animations interactives qu'on a préparées, où on s'est cassé la tête pour trouver le truc qui plaira, euh, marchent bien. Et finalement, c'est vraiment un, un moment que, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ça mon objet, le fameux bandeau-pupitre. Donc en fait, c'est un petit objet qui paraît tout bête, mais qui est indispensable, euh, notamment pour des événements comme aujourd'hui, qui est une conférence de presse. Donc on a le logo du ministère, toujours euh, indispensable pour identifier euh, qui organise l'événement, le nom de l'événement en question, donc aujourd'hui le conseil de promotion du tourisme, le lieu et la date, qui permettra à toute la presse présente, euh, journaliste, photographe, vidéaste, d'identifier tout de suite de quel événement on parle.